Mes chers camarades, bien le bonjour Sans doute vous est-il déjà arrivé un jour de pluie particulièrement intense de vous perdre dans les méandres d'internet et de tomber sur une vidéo instructive intitulée Je chie un verre de 3 mètres de long dans mon jardin, ça tourne mal. Et si c'est le cas, eh bien nul doute que vous avez rendu votre petit-déj sur votre clavier. Et si c'est pas le cas, eh bien attention, certaines images ou évocations de cet épisode peuvent provoquer des régurgitations. En effet, aujourd'hui on va parler de l'histoire de quelques parasites, tels que le ver solitaire, et sur les chercheurs qui ont bossé sur ce problème euh, épineux. Hein. J'ai mal au bide moi, je sais pas ce que j'ai. J'avais envie de commencer cette vidéo avec une petite formule que j'utilisais jadis dans mes copies au collège, comme beaucoup d'entre vous sûrement. Et donc euh, bah, c'est ce que je vais faire. Depuis l'aube de l'humanité, les parasites cohabitent avec et dans les humains. Mais avant de se lancer dans la partie historique, je vous propose un petit topo scientifique. Concentrons-nous par exemple sur le ver solitaire, aussi appelé ténia ou ver ruban, qui fait partie de la famille des parasites dits cestodes. Il se développe chez l'homme, dans les intestins. Mais avant d'arriver à l'humain, il passe souvent par un hôte intermédiaire. Du bétail comme du bœuf ou du porc. Ces animaux mangent des œufs de verre par un moyen ou un autre qui vont éclore dans le tube digestif, le percer, passer dans la circulation sanguine et se répandre dans les muscles. On parle alors de ladrerie. C'est ce bétail contaminé par des parasites que nous mangeons. Si la viande est cuite, pas trop de problèmes, hein, les petites bestioles trépassent, mais si ça n'est pas le cas, bah hop, ça fait des chocs à pic. Hein. Avec sa petite tête que l'on appelle le scolex et qui est armée de crochets, le verre se fixe solidement sur la paroi intestinale de l'homme. Ce ver, il peut mesurer jusqu'à 10 mètres de long, il est plutôt plat, se divise en plein de petits segments que l'on peut appeler des anneaux, et ce n'est pas toujours évident de l'évacuer. Quoi qu'il en soit, le ver solitaire peut rester un certain temps dans les intestins, et il laisse de temps en temps des segments de son corps plein d'œufs partir vers d'autres horizons afin de les répandre en dehors de notre corps. Des œufs qui seront ingérés par d'autres bêtes, complétant ainsi le beau cycle de la vie du parasite. Pour information, ça passe de l'homme à l'animal à cause des mouches à merde qui butinent un peu partout, des toilettes à l'air libre ou de l'hygiène un petit peu douteuse des propriétaires des animaux. Hein. Miam, miam. Ce que je viens de vous expliquer, c'est en gros et très simplifié, le cycle du développement du ver solitaire. Mais pour comprendre le fonctionnement de ce cycle, il a fallu beaucoup, mais alors beaucoup de temps et de recherches de scientifiques qui se sont penchés sur la question. Tout au long de l'épisode, on abordera quelques autres parasites, mais il me semble intéressant de voir cette progression de la recherche depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, car elle résume assez bien les tâtonnements de l'histoire de la médecine. La toute première trace écrite du ver solitaire se trouve dans le papyrus d'Ebers, un des plus vieux et importants traités de médecine de l'époque, qui date de 1500 ans avant notre ère. Mais au delà du ténia, il nous permet également de découvrir d'autres parasites comme le célèbre ver de Médine, un ver pouvant mesurer près d'un mètre de long et qui vient se loger dans la jambe. La particularité de l'animal, c'est qu'il fait pousser sur les pieds des personnes infectées des pustules brûlantes. Réflexe de l'homme qui a le pied qui brûle, le plonger dans l'eau bien évidemment. Et ça, ça arrange bien les affaires du verre de Médine, hein, car c'est exactement ce qu'il veut pour pondre ses œufs dans l'eau afin de se reproduire. La solution pour s'en débarrasser, c'est d'enrouler l'extrémité du verre qui ressort du pied autour d'un bâton, puis de l'enrouler lentement, très lentement, chaque jour un peu plus, jusqu'à l'extraction. Cette méthode, elle est toujours utilisée de nos jours dans les pays en voie de développement, et d'ailleurs on n'a pas trouvé mieux Et devinez quoi Ça aurait très bien pu inspirer le mythe grec d'Asclépios et de son bâton, le fameux bâton de la médecine que tout le monde connaît. En parlant des grecs d'ailleurs, Aristote au 4 e siècle avant notre ère a bien constaté des sortes de lésions sur le corps des porcs infectés par les larves de Ténia, mais il n'avait alors aucune idée de la nature de ces lésions. Il ne se doutait pas qu'il s'agissait d'un des stades du cycle de vie du ver solitaire. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que même si on n'arrivait pas à comprendre comment les vers s'introduisaient dans le corps humain, ni même précisément ce que c'était, hein, ça n'empêchait pas les hommes de l'époque d'appliquer des traitements pour s'en débarrasser. Des traitements qui ne devaient pas toujours être très efficaces, hein, puisque l'on a retrouvé dans des momies égyptiennes des vers de Médine calcifiés ainsi que des œufs de ténia. Dans l'antiquité, on n'arrivait pas à concevoir que le ver puisse grandir dans le corps de l'homme. En fait, on pensait que les excréments étaient dotés d'une force vital, hein, propre, et que les vers apparaissaient spontanément comme ça dans le corps à la bonne taille. Ce qui pouvait donner lieu à toutes sortes d'interprétations. Hein. Après tout, si un ver apparaît spontanément dans notre ventre, pourquoi pas ailleurs Et c'est comme ça que dans le fameux papyrus des beurres, eh bien, on nous présente les caries comme étant la manifestation d'un ver qui se serait logé dans la dent. Voilà, croustillant. Le verre est en tout cas un symbole fort de l'antiquité hein, et le dieu romain Verminus qui protège le bétail est à l'image du verre. On respecte donc le verre mais on ne comprend pas toujours très très bien, euh, rationnellement j'entends, hein, comment il entre dans notre bide. Au moyen-âge, un bon fulgurant dans la recherche des parasites va avoir lieu. Bon en fait je déconne, hein, on va galérer de ouf et on sera pas plus avancé que ça. Chez les arabes, le médecin perse Avicenne observe le verre solitaire avec attention. Pour lui, chaque tronçon du verre était en fait un verre à part entière, comme s'il avait voulu faire la chenille avec ses camarades quoi loupé. Ce qu'il est intéressant de constater en revanche, même si ce n'est qu'une hypothèse, à prendre avec des pincettes donc, c'est que des interdits alimentaires encore en vigueur aujourd'hui auraient pu trouver leur source à cause des vers. Ainsi, en Inde, le vers le plus répandu étant celui qui se sert du bœuf pour passer à l'humain, on interdit de manger la viande de bœuf. Chez les arabes, ça serait exactement la même chose, mais pour le porc. Ce qui devient donc croyance pourrait donc être une simple mesure d'hygiène publique au départ. Enfin, dans tous les cas, ça n'empêche pas les parasites de prospérer. Au XIIIe siècle, lors des croisades par exemple, les Ascaris, des petits vers tout sympas, tout mignons mesurant de 20 à 30 cm, ont batifolé joyeusement dans les intestins de nombreux croisés. C'est ainsi que dans les égouts du château de Saranda Colonès à Chypre, on peut encore observer un trou servant à faire caca. Et qu'est-ce qu'on va y faire dans ce trou bah, On va envoyer des archéologues pardis hein, pour étudier les traces infimes laissées par les chefs d'œuvre de ces guerriers légendaires. Des excréments dans lesquels on va retrouver notamment des œufs d'Ascaris. A l'époque, environ un croisé sur six était parasité par des vers. Un moyen simple de s'en rendre compte, c'était de tousser un bon coup, <coughs> et si vous aviez un verre sur le coin de la lèvre, bah bingo, hein, vous faisiez partie de la famille. Le problème de ces vers qui sont bien plus petits que le gros ver solitaire, c'est qu'ils épuisent l'hôte en consommant ce qu'il mange. Alors ça veut pas dire que vous alliez passer l'arme à gauche tout de suite hein, quand vous en chopiez, mais dans un contexte où les privations de nourriture sont quand même assez fréquentes, notamment à cause des sièges, bah ça peut devenir assez problématique. Et beaucoup de soldats croisés sont ainsi morts de malnutrition. Bref, au Moyen Âge, que ça soit les vers, la gale qui est un acarien, entre parenthèses, et d'autres maladies comme la lèpre ou la peste causée par des bactéries, bien les parasites ont de beau jour devant eux. Mais là encore, si on ne comprend pas toute la subtilité de la vie parasitaire, on met en œuvre des traitements plus ou moins efficaces pour lutter contre. La médecine du Moyen Âge est ainsi héritée de la médecine hippocratique. J'en avais parlé dans mon double épisode sur l'histoire de la médecine que je vous invite à aller voir, je vous mets le lien en description. Quoi qu'il en soit, les médecins pensaient que les vers étaient la manifestation d'un excès de phlegme, une des humeurs qui sont censées réguler notre santé en trouvant le bon équilibre. On les traitait donc avec des saignées par exemple, mais aussi avec euh... avec du mercure. Et euh, mercure bah, c'est pas tip top hein, quand on en met en contact avec la peau. C'est ainsi que sur le corps de Ferdinand II d'Aragon, on a retrouvé des poux de tête et de corps ainsi qu'une bonne dose de mercure dans ses cheveux, ce qui indiquerait qu'à la place de Head Shoulders, Ferdinand se lavait avec du mercure. Ah bah bravo le veau hein. En même temps ils ne pouvaient pas vraiment savoir. D'ailleurs au XIXe siècle, les peaux servant à faire des chapeaux sont traitées au nitrate de mercure et le fait d'être particulièrement exposé comme le sont les chapeliers provoque des hallucinations et un dérèglement des fonctions cérébrales. D'où le mythe du chapelier fou dans Alice au pays des merveilles hmm, J'en sais rien hein, mais le parallèle est assez tentant. Il faut attendre le XVIe et le XVIIe siècle pour que l'étude des parasites et donc du ver solitaire voit de réels progrès. Et ça, c'est grâce à l'invention et au perfectionnement du microscope par des gens comme Galilée ou le savant hollandais Anthony van Leeuwenhoek, dont je n'arriverai jamais à prononcer le nom correctement. D'ailleurs, une légende rigolote mais totalement fausse veut que ce dernier aurait utilisé le microscope pour observer son sperme. Oh bah, je sais pas vraiment pourquoi je vous le dis puisque c'est une légende, hein, mais euh, je trouvais l'image rigolote. quoi. Le microscope permet à des scientifiques comme Robert Hooke d'observer les parasites. En 1558, Johann Uldarek Rumler découvre des kystes à l'intérieur du crâne d'une personne qui souffrait d'épilepsie, Domenico Panaroli en trouve sur le cerveau d'un prêtre épileptique en 1652 et quelques années plus tard Thomas Wharton en découvre dans les muscles d'un soldat. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces kystes sont provoquées par des larves de verre, qui peuvent aussi se loger, de façon beaucoup plus rare, dans le cerveau en provoquant des crises d'épilepsie. Pour eux, ce ne sont que des lésions et ils n'en connaissent pas l'origine. En 1684, Francisco Redi trouve des kystes à l'intérieur d'un lapin qu'il examine attentivement. Il se rend alors compte que ces kystes bougent indépendamment, comme des animaux. Philip Hartmann, lui, dissèque une chèvre et y trouve des kystes qu'il va inciser. Il aperçoit alors la petite queue d'un ver et quand il le met en contact avec de l'eau chaude, celui-ci bouge. C'est la preuve que ces kystes sont en fait des parasites vivants à l'intérieur des animaux et par extension des hommes qui en sont atteints. C'est Edward Tyson, un scientifique anglais, qui va pour la première fois étudier un ver solitaire vivant. En 1683, il trouve un chien atteint du ténia et décide de le tuer puis de le disséquer devant ses copains. Il trouve alors le ver, bien frais, dans les intestins du pauvre animal. Il étudie son corps et découvre le Scolex, la fameuse tête du ténia équipée de crochets. Progressivement, la théorie de la génération spontanée des vers dans le ventre, qui était en vigueur dans l'Antiquité, est donc remise en cause, notamment par Nicolas Andry, qui publie un ouvrage de la génération des vers dans le corps de l'homme, dans lequel il pense que le vers solitaire est arrivé ici par l'ingestion d'œufs de verre, qui auraient alors grandi directement dans le corps de l'hôte. Il faut attendre 1782 pour qu'un pasteur allemand, Johannes Geuse, prouve que les ténias portent eux-mêmes des œufs quand ils sont dans notre corps. Et ça, eh bien, il a bien du mal à l'expliquer. Hein. D'où est-ce qu'ils viennent ces œufs Comment ils se reproduisent entre eux, ces vers Alors lui, il postule que le vers solitaire est hermaphrodite. Et son sentiment est le bon, hein, puisque ça sera prouvé quelques années plus tard. On se rapproche, petit pas par petit pas, de la compréhension du cycle du développement du ver. Au 18e siècle, le naturaliste Carl von Linné recense quatre espèces de vers que l'on trouve dans nos intestins. Le ténia du cochon, celui du bœuf, du poisson et enfin le ténia nain qui est un peu particulier car il peut se passer d'un autre intermédiaire pour contaminer l'homme. Mais celui qui va véritablement permettre une avancée majeure dans la compréhension du cycle évolutif des vers, c'est l'allemand Gottlieb Heinrich Friedrich Kuchenmeister. Et là, les amis, il y a du bien trash qui vous attend. Hein. Mais pour découvrir son œuvre, eh je vous invite à aller voir la vidéo d'Asclépio sur ce sujet qui est sortie en même temps que la mienne. Je vous la mets en description, vous verrez, c'est savoureux. Les progrès de la médecine se font pas à pas et ce n'est pas un homme qui révolutionne tout du jour au lendemain. C'est un effort collectif de la part de nombreux savants qui se penchent sur la question et j'espère que ma vidéo vous aura un peu éclairé là-dessus. Aujourd'hui, le ténia touche quelques dizaines de milliers de personnes en France, principalement à cause de l'ingestion de bœuf mal cuit. Et oui, puisque le ténia du porc, lui, il a pratiquement disparu de l'hexagone. En revanche, dans le monde, notre pote le ver se porte plutôt bien, hein, il parasite des millions de personnes, surtout dans des régions du globe euh, pauvres ou dans des pays en voie de développement. Instant, Pierre Belmar paie sur sa moustache. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les parasites en général, je vous invite très fortement à vous procurer l'excellent livre Moi parasite du camarade de Pierre Kerner aux éditions Belin. Il est enseignant chercheur en génétique évolutive du développement, et c'est avec lui que j'ai écrit cet épisode. Donc allez-y, hein, les yeux fermés, c'est aussi dégueulasse qu'instructif, et vous prendrez beaucoup de plaisir, je pense, à parcourir ces pages pour découvrir ces petites bêtes. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Hein, je compte sur vos likes, vos partages, abonnez-vous. Vous à la chaîne, commentez pour me faire vos retours sur la vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Nota Bene. Salut